Non en fait les filles c'était mieux là-bas C'était mieux là-bas Ouais c'est plus rapide en fait Jonathan, on peut tout nous parler des techniques de survie dans la forêt? <rire> Quand vraiment, mais alors vraiment, t'es en déche de sucrerie, t'as plus de Kinder, t'as vraiment fini les manteaux, c'est la voisine, tout ça. Ouais, tu peux commencer à manger la sève des arbres. Merci Jonathan, on te retrouve dans le prochain épisode de Man vs Wild. En Roumanie. Même Mycorn, il fait pas ça. Comment dormir dans un ours qu'on a éventré? A bientôt! Est-ce que c'est sucré, Amandine? Pas hyper sucré, mais très, très la... sympa. ce que c'est de l'arnaque. Non, pas du tout. Ah, cool. Belle découverte. Je suis très contente. C'est dégueulasse au goût. C'est dégueulasse. Par contre, c'est une arme pour les pour les voix, je pense là. On va tester ça. C'était ça. Un, deux, trois. Tout le monde est dedans. C'est très impressionnant ce brouillard. Peut-être va-t-on croiser un ours au détour d'un chemin Oh, un gros câlin avec les ours hein. Heureusement, nous avons... The Guide Who fight against the bears Without any fear OUAAAAAH Oh my God Merci <rires> Ça va Dijine Ça va toujours exister Si à si, un moment il ne te répond pas tu es On va vraiment pas aller Putain <rires> Levez le, le main. main va attraper. De, de, de Si. Et qui, qui est un est escalando il un El señor Jonathan. Le Jonathan. Jonathan.